à brûler vos kilos en trop tout simplement sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un aliment qui, voilà, moi j'ai vraiment du mal avec, mais si vous, vous pouvez en manger, ben, c'est parfait pour vous parce que vous allez pouvoir littéralement faire fondre vos kilos en trop. Nous allons parler du piment rouge. Alors le piment rouge, pourquoi le piment rouge Alors le piment rouge, il contient des provitamines A, des vitamines A, Vitamine C, vitamine C très importante dans son rôle antioxydant et sur la perte de poids. Vitamine E, vitamine B1, B2, sel minéraux. Donc, la vitamine C, c'est vraiment ce qui est vraiment très très bon dedans. C'est vraiment la vitamine C pour son rôle antioxydant. Il a aussi, donc le piment rouge, a aussi un rôle anti-grignotage. Donc, si vous avez l'habitude de grignoter dans votre journée... Certainement parce que vous ne prenez pas vos repas régulièrement. Hein, donc, voilà, vous grignotez un petit peu. Mais si vous prenez vos repas et que vous ajoutez du piment rouge dedans, donc du piment rouge euh, moulu tout simplement, vous aurez aussi un rôle anti-grignotage. Alors, il améliore aussi. Tout comme le poivre noir bio, il améliore aussi la digestion. ce qui vous permettra aussi de perdre vos premiers kilos dès la première semaine. Alors, privilégiez-le toujours en bio. Évidemment, si vous le prenez normal, vous aurez beaucoup moins de nutriments qui vont vous aider à brûler vos kilos en trop. Alors, vraiment, comme je l'ai dit, utilisez-le dans vos plats quotidiens. Vraiment, ce que vous pouvez faire le top, ce serait... Le poivre noir bio, donc c'est le poivre, le poivre noir bio et du, euh, du piment rouge, tout simplement. Alors si c'est trop piquant, parce que moi je n'arrive pas, j'ai essayé plusieurs fois, je n'y arrive pas. C'est trop, trop, trop piquant. Même une petite pincée comme ça, moi j'y n'y arrive pas. Mais si vous y arrivez, ça serait vraiment top. N'hésitez pas à commencer avec de petites doses, juste pour voir un peu l'effet que ça fait, bio, attention et ensuite, augmenter les doses pour pouvoir... Ben là, vous allez transpirer comme le poivre noir. Si vous alliez le piment rouge et le poivre noir, vous allez transpirer non-stop. Voilà tout. Si vous désirez perdre 10 kg dans les 5 mois à venir, je vous invite à m'écrire rapidement sur WhatsApp. Maintenant, je vous attends. Je vais vous aider à perdre 10 kg dans les 5 mois prochains sans faire de sport et... En mangeant ce que vous voulez, tout simplement. Donc, vous avez 45 minutes de coaching gratuit avec moi. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous sur WhatsApp. Je vous attends. À tout de suite.